Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Star Citizen est en évolution constante et chaque retour des joueurs permet d'améliorer le jeu en temps réel et les événements dynamiques font partie de ce processus. Grâce à l'événement des les développeurs ont pu récolter des tonnes de données extrêmement précieuses qui vont permettre de revenir avec une nouvelle version grandement améliorée. Là où précédemment, la phase de ravitaillement et celle de combat étaient deux phases pleinement distinctes, elles seront désormais dans la continuité. Dès lors que vous aurez fini de ravitailler le javelin, il vous emmènera sur le champ de bataille où vous devrez le défendre contre les ennemis. Si vous participez aux hostilités, sachez que les IA se rappelleront de vous et que même s'ils sont occupés avec le javelin, le moment venu ils s'intéresseront à vous. Mais le plus gros changement apporté par l'événement est la façon dont le tir fonctionne. À l'avenir, si vous tirez de manière répétée sur un joueur, vous finirez par passer hostile, mais uniquement pendant un certain temps en fonction de la durée pendant laquelle vous avez tiré sur quelqu'un. La façon dont le tirémie fonctionne sur les IA sera lui plus permissif. Des nouvelles lignes de dialogue ont également été écrites afin d'aider les joueurs durant les différentes phases afin d'éviter qu'ils se retrouvent sans savoir quoi faire au milieu de l'espace. L'une des critiques majeures à l'encontre de la Xenos Shred était l'absence de récompenses. Et grâce au nouveau système de réputation, les développeurs peuvent facilement offrir des récompenses, créer une réputation spécifiquement pour l'événement, par exemple auprès de la Force de Défense Civile, et plus votre réputation sera haute à la fin de l'événement, plus vous aurez de récompenses. Toutes ces améliorations ne servent pas uniquement la Xenos Shred, mais aussi tous les futurs événements, comme par exemple le blocus des Ninetales. Durant cet événement, les pirates chercheront à bloquer une station sous la juridiction de Crusader. Après cela, Crusader et les pirates tenteront de recruter des joueurs, ce qui fera de cet événement une aventure à la fois PvE et PvP. Il sera composé de 4 phases. Durant la première, qui est le prologue, des informations seront laissées à l'attention du joueur pour lui indiquer que quelque chose se prépare. Durant la phase 2, Crusader embauchera des joueurs pour protéger les vaisseaux enquêtant sur les anomalies autour d'une station. Durant le même temps, les Ninetales embaucheront des joueurs pour détruire les 10 vaisseaux. Durant les premières phases de test, les dernières technologies ajoutées au jeu ont amené à des tactiques intéressantes, comme par exemple Hammerhead se plaçant au-dessus d'un vaisseau de scan pour lui servir de bouclier, en encaissant les tirs de missiles ou en les détournant grâce aux contre-mesures. Les développeurs espèrent que les joueurs développeront des tactiques similaires durant cette phase au style plus libre. Quant aux phases 3 et 4, eh bien il est encore un peu trop tôt pour en parler. Il est parfois préférable de garder la surprise de la découverte en jeu, sachant que les développeurs souhaitent laisser quelques mystères à trouver pour les joueurs. Il est à noter que le blocus est un événement très court, de l'ordre d'une après-midi, mais il n'est que le premier d'une pléthore d'événements que les développeurs souhaitent mettre en place pour que les joueurs aient toujours quelque chose à faire. Cet événement débutera en 3.14 et devrait se produire plusieurs fois durant les mois à venir. Et après cela, il devrait se passer quelque chose du côté de JumpTown. D'ailleurs, si vous voulez savoir ce que nous réserve le futur, quoi de mieux qu'un sprint report Commençons par du marketing avec de nouveaux logos en cours de conception. Eclipse Mutual est une assurance santé de luxe, couvrant votre nombre de clonages possibles ou encore le remplacement de membres perdus. Si vous avez le budget, elle vous permettra même de choisir votre hôpital préféré ou de réapparaître chez vous. Nous en apprendrons un petit peu plus le trimestre prochain avec l'arrivée du soin. Le bureau de prélèvement des taxes est une branche de l'UE en charge de tous les aspects concernant les impôts. Dû à son lien avec l'Empire, l'option 4 a été retenue rappelant le logo UEE. Enfin, Cows Crows est spécialisé dans la customisation de vaisseaux, que ce soit de la peinture ou des modifications plus poussées un logo de l'entreprise avait déjà pu être vu lors de la présentation du kraken mais dû à l'extension de leurs activités il a été décidé de revoir leur image et l'option numéro 1 a été retenue concernant les effets les équipes ont travaillé sur un nouvel effet de poussière généré par les réacteurs de manière directionnelle mais aussi en fonction de la poussée et bientôt en fonction du type de surface également ainsi que de la force du vent ambiant une fois terminé cet effet sera beaucoup plus juste que ce que nous pouvons voir pour l'instant et montre comment l'approche systémique permet de donner vie à Star Citizen. La propagation du feu continue de progresser avec l'ajout de la directionnalité permettant de changer les angles de propagation du feu en fonction de l'environnement autour de celui-ci. Ici, vous pouvez voir comment le Sign Distance Field impacte la direction du vent et de la fumée dans la pièce d'un vaisseau. Puisque nous parlons de vaisseau, le Retaliator est actuellement passé au Standard Gold, ce qui implique des changements de métriques intérieurs permettant le déplacement de PNJ en son sein, le déplacement de la note docking, l'augmentation de la taille de l'ascenseur et bien plus encore. Le Redeemer continue son avancée en phase de Greybox. Vous pouvez voir ici les sièges de contrôle des tourelles, les modifications sur la section Habitation et le développement de la salle des machines permettant au vaisseau de voler. Passons maintenant à un aperçu des avancées sur le Ares, qui a avancé extrêmement rapidement par rapport à d'autres vaisseaux grâce au travail effectué sur le Mercury et le Hercule. Enfin, un travail est en cours pour convertir toutes les interfaces des vaisseaux vers le système de Canva pour la 3.14, et les artistes sont en train de conceptualiser des alternatives pour chaque constructeur. Ce que vous voyez est une proposition pour Drake Interplanetary comprenant plusieurs couleurs. Bien entendu, ce n'est qu'une proposition parmi d'autres, mais cela pose les bases de la diversité d'expériences de vol dans chaque vaisseau. Demain, durant le live, Star Citizen, Dan Treffin et les membres de l'équipe seront là pour présenter la fonctionnalité de loot sur laquelle ils travaillent actuellement. Nous en apprendrons plus sur son fonctionnement et son interaction avec le futur système d'inventaire. Pour finir, jetons un œil à des essais de placement de props pour les extérieurs des avant-postes coloniaux. Ce que vous voyez là est un aperçu du début de la White Box du futur hôpital de Grimex, ainsi que les progrès White Box des petites cliniques que l'on pourra trouver dans certaines stations dans le système Stanton.